Nous l'avions découverte ensemble durant un unboxing prise en main, puis je vous l'avais comparé à la venue 2, je parle bien entendu de la venue 2+. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon test complet de la venue 2+. Je l'ai gardé au poignet pendant plusieurs semaines et je vais vous dire en gros, bah est-ce qu'elle est meilleure que la venue 2 et surtout, est-ce que c'est la montre connectée par excellence à acheter en 2022 J'ai eu beaucoup de questions et de remarques sur les fonctions smart notamment, suite à mes précédentes vidéos. Je vais vraiment prendre du temps sur ces fonctions smart afin de vous expliquer un petit peu vraiment comment ça marche, parce que j'ai vu que c'était pas clair pour tout le monde. Et à côté de ça, sur les fonctions sport et fonctions santé, on va aller un petit peu plus rapidement, parce que je vous avais déjà tout montré sur la venue 2, sur le test de la venue 2 qui est disponible, je vous le mettrai en description. Et surtout, que c'est exactement la même chose. Mon test de la venue de plus c'est maintenant c'est parti Commençons par regarder un petit peu le design de la venue de plus qu'on avait déjà vu pendant l'unboxing on va aller assez rapidement Cette Garmin venue de plus reprend bien entendu un petit peu le look de la Garmin venue première du nom car elle a un cadran de 43 mm 43,6 mm de diamètre avec une épaisseur 12,6 mm on a comme nouveauté un bouton sur le côté un bouton au milieu d'habitude on avait sur la venue 2 que le bouton d'en haut et le bouton du bas là on a le bouton qui est au milieu il va servir à quoi c'est toutes les nouvelles fonctionnalités liées surtout au contrôle vocal on va y revenir très rapidement on reste sur une montre avec un écran amoled un écran de 1,3 pouces 416 par 416 pixels bref ce qui a fait la renommée de la venue à l'arrière on retrouve un cardio mètre et bien entendu on est sur un boîtier en polymère aux fibres renforcées avec l'arrière de l'acier inoxydable on est sur un bracelet en silicone sur ce modèle c'est un bracelet de 20 mm sur la venue de plus et on peut avoir aussi une version bracelet en cuir sur le modèle bracelet en silicone on démarre à 449,99€. euros le bracelet en cuir coûtera 50 50€ de plus, donc on sera à euros. On est sur une montre qui coûte cher, on ne va pas se mentir. Et elle apporte pour moi des choses sympas et essentielles par rapport à la venue 2. Mais comme je vous le disais, il faut bien comprendre un petit peu comment ça marche. Parce que ce n'est pas des fonctions smart comme sur du Wear OS ou sur une Apple Watch. Pour finir avec le design, elle est disponible actuellement en trois couleurs. La grise que j'ai, une noire et une blanche. Alors sur à ça grosso modo, on parle des caractéristiques techniques et après on attaque le vif du sujet avec les fonctions smart. Au niveau des caractéristiques techniques, on a bien compris que la nouveauté, c'était bien entendu le couple micro haut parleur. Après, on va rester sur une montre qui va reprendre toutes les caractéristiques techniques de la Garmin Venue 2. C'est-à-dire une résistance à l'eau 5 ATM, un moniteur de fréquence cardiaque à l'arrière, un oxymètre de pouls pour calculer la SPO2. Vous aurez bien entendu, au niveau des capteurs à l'intérieur, un GPS, GLONASS, Galileo, un altimètre barométrique, une boussole, un gyroscope, un accéléromètre, un thermomètre, un capteur de lumière ambiante, et au niveau des connectivités, on restera sur, bien entendu, du Bluetooth, du Wi-Fi et de la NT+. Qui propulse pour moi quand même cette montre sur la catégorie sport, santé, plus que smart. Même si, vous allez voir, on va parler du smart, euh, ça arrive. On est compatible avec un iPhone et un Android. Et on a une autonomie théorique de 10 jours. Voilà, on attaque maintenant les fonctions smart. Commençons par la navigation. Bon, si vous avez vu mon test de la Garmin venu... Deux, ouais, ça va être la même chose. Hein. On va pouvoir du coup swiper de haut en bas ou de bas en haut pour avoir tous les petits widgets. Le nombre de pas, les étages gravis, les minutes d'intensité cardiaque, euh, la fréquence cardiaque, body batterie, respiration, oxymètre de poule, le sommeil, le calendrier, les notifications, la météo. En appuyant sur modifier, vous allez voir qu'on va pouvoir en ajouter et en enlever. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton du haut, on va pouvoir lancer une activité. Lorsqu'on va appuyer longuement sur le bouton du haut, on va avoir notre petit menu de raccourci, menu principal pour pouvoir accéder à Garmin Pay pour pouvoir mettre le mode avion pour pouvoir accéder aux musiques etc etc lorsqu'on va appuyer une fois sur le bouton du milieu on va pouvoir accéder à un raccourci moi j'ai mis euh, le fait de pouvoir appeler donc je vais pouvoir directement configurer un numéro si on appuie longuement, on va pouvoir parler à notre téléphone directement. Donc là, je vais pouvoir parler à Siri. On voit Siri qui s'active sur mon téléphone. Mais on va y revenir. Lorsqu'on appuie une fois sur le bouton du bas, en gros, c'est pour euh, revenir en arrière. Si on est sur ce menu, peu importe, on appuie, ça revient en arrière. Et si on appuie longuement, on va avoir un petit peu les paramètres pour changer le cadran de la montre l'horloge et euh, voilà vous allez voir le reste on va le voir juste après parlons maintenant de la personnalisation je vous le disais on va pouvoir personnaliser les cadrans on va aller dans cadrans et on va pouvoir choisir des cadrans ici voilà par bah, si exemple passer sur un cadran comme ça on peut le faire on va bien entendu aussi pouvoir aller chercher les cadrans sur euh, l'application pas n'importe quelle application il va falloir bien entendu passer par l'application connect iq qui est l'application un peu le store de Garmin où on va pouvoir du coup télécharger à la fois des applications tierces et à la fois des cadrans, etc. Je lance l'application Connect IQ et je vais avoir ma liste de cadrans, voilà, ma liste d'applications, etc. etc. Comme euh, je voulais déjà présenté. On va pouvoir cliquer sur un cadran, on va cliquer sur installer, et il va se proposer et s'installer, se mettre déjà dans la liste de téléchargement. Et après, on va pouvoir l'avoir sur notre montre. Ça va être la même chose, hein, on va voir sur les applications tierces, mais on en parlera juste après. On va pouvoir aussi aller sur c'est pour pouvoir personnaliser des cadrans de notre montre hein, En prenant par exemple des photos Pour que ça finisse en cadran Voilà pour ce qui est de la personnalisation des cadrans Après on va pouvoir aller sur Garmin Connect Et euh, aller directement sur la montre Pour pouvoir personnaliser euh, les aspects des menus Je vais pouvoir cliquer sur cadran de montre Mais ça va me ramener là Et je vais pouvoir aller par exemple sur aperçu rapide Et vous allez voir On va avoir tout ce qui était euh, présenté Lorsque je défilais de haut en bas Menu de contrôle On va voir aussi tout mon menu principal On va pouvoir par exemple enlever Chercher mon téléphone Et là, on par par exemple euh, assistant vocal on valide on synchronise et on est bon encore pour aller plus loin au niveau de la personnalisation on va pouvoir gérer les activités les applications qu'on préfère là en favori je vais pouvoir par exemple ajouter et installer la course à pied la marche etc etc et encore pour aller plus loin on va pouvoir sur connect IQ, changer et ajouter des champs de données. Par exemple, si vous voulez avoir certaines données lorsque vous courez, vous allez pouvoir télécharger des, bah, des sortes de cadrans qui euh, vont vous donner des données particulières. Voilà, voilou Maintenant, parlons des notifications. Je vous le disais, on va pouvoir recevoir des notifications. On va pouvoir aller les chercher ici hein, via notification et on va pouvoir du coup les voir, voir si c'est des SMS voir si c'est des notifications ici voilà de, de, de Twitter, etc., etc. On va pouvoir cliquer sur une notification, par exemple ça, ce qui doit être un mail, et on va pouvoir le lire plus ou moins. Et bien entendu, l'effacer les notifications sont tronquées et euh, on aura un aperçu bah, assez, assez petit hein, de, no de la notification. Mais ça nous permet d'avoir notre historique de notification. Pour configurer ces notifications, il sera aussi possible d'aller directement sur l'application Garmin Connect. Vous allez pouvoir aller dans Smart Notifications et euh, choisir en gros si vous voulez autoriser les notifications toutes, que des appels et des SMS, que les appels. Et vous allez pouvoir aller même configurer ça lors d'une activité. Lorsque vous êtes en train de courir, est-ce que vous voulez... Euh, dérangé par twitter parlons maintenant des appels avant bien entendu de parler des sms les appels vous l'aurez compris lorsqu'on nous appelle on peut décrocher on peut même appeler je voulais montrer mais on va parler déjà de la possibilité de pouvoir décrocher on m'appelle on voit que j'ai appel en train de panacothèque soit j'appuie et je décroche puis je peux renvoyer sur le téléphone ou je peux couper le micro et pour aller plus loin, ici je vais pouvoir gérer le son. Je vais pouvoir accrocher et l'appel est fini. Là on est sur le cas où ma montrée euh, euh, en connecté avec mon iphone lorsqu'elle est connectée avec un android je vous le montre aussi vous allez pouvoir du coup à la fois prendre l'appel refuser l'appel et envoyer un message rapide disant rappelle moi plus tard etc etc maintenant on va pouvoir je vous le disais aussi appeler soit en passant par phone calling là comme j'ai fait avec mon petit peu mon petit raccourci vous allez pouvoir hop cliquer et appeler un numéro peu importe le numéro vous allez pouvoir le faire et l'appeler bien entendu il faut que la montre soit connectée avec le téléphone vous allez pouvoir aussi avoir un Petit carnet de contact Où vous allez pouvoir appeler le contact que vous avez Rentré sur le carnet de contact Le carnet de contact il se fait bien entendu aussi Via l'application je vous montre ça Il faudra aller sur l'application aller dans plus Dans carnet de contact et là vous allez pouvoir Créer et ajouter des personnes Pour les mettre sur votre contact Vous pouvez prendre des personnes directement de votre téléphone Ça, ça va vous permettre voilà, d'avoir ce petit Carnet de contact directement prêt dans la montre Dernière étape, dernière possibilité pour appeler, ça va être passer par l'assistant vocal. Je vous fais un gros focus là-dessus, maintenant, entre les appels et SMS pour que vraiment vous compreniez. Garmin a intégré pas vraiment un assistant vocal ou les assistants vocaux dans la montre. Garmin a permis, avec ce petit bouton, d'utiliser grosso modo votre montre comme si c'était un écouteur sans fil Bluetooth, pour pouvoir parler à votre téléphone. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir appuyer et dire « Appel Panacotech ». Et voilà, Siri va m'appeler Panacotech on entend Cyril, là vous l'entendez peut-être pas beaucoup, mais on a entendu Cyril me dire j'appelle Kotesh domicile, et il l'appelle. Mais grosso modo, c'est la seule interface que vous allez avoir, c'est ça, quand ça s'allume comme ça. C'est-à-dire, vous n'allez pas forcément, lorsque vous allez vouloir répondre à un SMS ou autre, vous allez recevoir la notification de SMS, vous allez quitter cette notification de SMS, vous allez appuyer, on va le voir, on va le voir ensemble, on va parler des SMS, mais vous allez appuyer là-dessus, et en demandant bah, dis Siri ou OK Google, envoie un message à la personne qui vous a envoyé le sms c'est à dire que vous n'allez pas avoir une interface comme sur une samsung ou autre où vous allez voir votre sms et vous allez dicter une réponse en voyant la réponse écrite ça c'est non c'est vraiment ce bouton va permettre d'utiliser votre montre comme si vous aviez des écouteurs sans fil et en, en disant euh, voilà en parlant moi je sais que quand je cours avec mes airpods ou autre je dis à siri bah vas-y envoie un message à nani nanana sans avoir besoin de sortir le téléphone c'est à dire qu'il faut que bah, votre montre soit euh, couplée au téléphone ça c'est sûr sur iphone pas de souci même si le téléphone est verrouillé donc qu'en est-il maintenant des sms bah je vous le dis je voulais dire hein, je vous ai un peu euh, coupé l'herbe sous le pied vous allez pouvoir recevoir des notifications de sms je vais vous montrer hop j'ai reçu mon sms je vais pouvoir lire assez de d'informations mais pas il est tronqué hein. et là je vais pouvoir rien faire avec mon iphone je vais pouvoir rien faire à part bien entendu, là si j'ai vu que Panacotech m'a dit un truc, si c'est une réponse courte et j'arrive à lire tout, bah je peux toujours dire hop, comme ça, Siri envoie un SMS à Panacotech, il va me demander qu'est-ce que j'envoie, je lui dis envoyer nanani nanana. Ça c'est si vous avez un iPhone vous allez pouvoir répondre comme ça, et ça veut dire que voilà, j'ai dû quitter la notification, hein, comprenez bien ça, et j'utilise comme si je parlais directement à mon téléphone, sauf qu'il peut être dans ma poche ou autre, et ça va marcher. Si vous avez un Android, vous allez pouvoir recevoir votre SMS et je vous montre, vous allez pouvoir avoir des réponses rapides au SMS, comme sur euh, bah, la Garmin Venue 2. Vous allez pouvoir du coup envoyer des messages préprogrammés qu'on va retrouver sur l'application pour pouvoir répondre aux SMS. Et après, pour la réponse vocale aux SMS, c'est comme sur iPhone, vous allez devoir appuyer pour parler à votre téléphone indirectement via votre montre et lui demander de faire quelque chose. Personnellement, hein, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, c'est vraiment très intelligent. Peut-être que ça va décevoir certains d'entre vous parce que vous n'aurez pas d'interface de réponse de SMS ou d'interface comme ça, comme sur une montre vraiment smart, Ou ouais, where. Ouais, watch os peu importe mais écoutez bien on est sur une montre avec une autonomie théorique de 10 jours pouvoir juste répondre ou un, appeler ou voilà répondre aux SMS en disant voilà envoie un SMS comme on pourrait faire avec des écouteurs. Moi je trouve ça déjà vraiment bien parce que il y en a beaucoup qui aimeraient et qui n'ont pas la possibilité de sortir leur téléphone avec leur travail, leur boulot, les choses comme ça ou les activités qu'ils font et ça ça permettrait de dépanner à fond. Vous allez pas être vraiment dans une interface super intuitive, je, je vous l'accorde, mais vous allez avoir plus d'une semaine d'autonomie. Ce que n'aura pour l'instant à part révolution des batteries, jamais une Samsung ou une Apple. Donc pour moi, c'est vraiment très intelligent de la part de Garmin. Je ne bah, je comprends pas pourquoi ce système n'a pas été encore repris ou même n'avait pas été encore inventé. Et là-dessus, Garmin, pour moi, tape fort. Après, c'est peut-être mon avis à moi et dans mon utilisation, je trouve ça super parce que de toute façon, les côtés smart répondent aux SMS et tout, c'est pas ce que j'utilise le plus parce que j'ai toujours mon téléphone. Mais là-dessus, quand je suis en train de courir et que je veux répondre à un SMS et que j'ai pas forcément voilà, mes écouteurs ou autre, et ben bah, ça, c'est top. Parlons maintenant des applications de messagerie. Alors, les apps de messagerie, là, on bah on va, ça va dépendre, ça va vraiment dépendre. J'ai pas pu tester toutes les combinaisons, mais vous allez pouvoir le faire. Parce que grosso modo, vous allez bah déjà vous allez recevoir les notifications de toutes les apps de messagerie, ça y a pas de souci Après, pour pouvoir répondre aux apps de messagerie ou surtout envoyer un message aux apps de messagerie comme Viber, WhatsApp, etc., etc. Ça va dépendre un petit peu de votre assistant vocal. Je sais que, par exemple, sur Siri, si je demande à la montre, envoie un WhatsApp, il va réussir à envoyer un WhatsApp, il va demander quel contact, etc. Viber aussi. Il faudrait juste, même sans, votre, sans la montre, sans acheter la montre, vous prenez votre petit téléphone et vous testez en mode ok Google, envoie un Viber, envoie un Whatsapp, envoie un nananana, il va vous dire si c'est possible ou si c'est pas possible. Je sais que Siri sur Viber, euh, la première fois, il n'a pas réussi à m'envoyer de Viber parce que l'application était fermée et euh, il n'arrivait pas à ouvrir l'application, bref, ça, ça va vraiment dépendre de l'assistant vocal que vous utilisez. Grosso modo, les limites d'envoi de messages de messagerie sont les limites de votre assistant vocal. Parlons maintenant de la musique on a vu grosso modo les grosses nouveautés, on va pas se mentir, les points nouveautés qui vont différencier de la venue. Maintenant, euh, bah, pour parler de la musique, ça va être comme sur mon test de la venue, vous allez pouvoir télécharger directement euh, Spotify, Deezer, peu importe, sur Garmin IQ. Vous allez pouvoir rechercher un casque, etc, etc. Là-dessus, ça va se faire sur l'application Garmin IQ. Il vous faut... Bien entendu un compte premium là c'est en train de se mettre à jour et l'utilisation se fera vraiment comme sur la garmin venue 2 où vous allez pouvoir écouter vos musiques écouter vos playlists etc etc au delà de ça comme sur la venue 2 vous allez pouvoir connecter votre montre à votre ordinateur pour télécharger des musiques et les mettre directement dans la montre ça sera sur l'interface Connect. je vous remontre comment ça marche vous pourrez après du coup choisir la source de musique et bien entendu aussi sur euh, Spotify vous allez pouvoir télécharger vos listes de musique. Voilà maintenant on va parler des autres applications natives. Hein. Comme je vous le disais vous allez pouvoir aller sur Connect IQ. Et là vous allez avoir votre magasin d'applications. Vous allez pouvoir du coup bah, chercher des applications à installer. Que ce soit des applications de musique, des cadrans de montre. Ou même vous allez pouvoir avoir des petites applications telles que des applications d'hydratation, calendar, map, etc. etc. Euh, trouver ma voiture. Bref, vous allez pouvoir avoir des petites applications sympas. Ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Pour finir, vous aurez toujours la possibilité, comme sur la Garmin Venue 2, hein, c'est la même chose, d'activer une fonction un peu sécurité, qui va vous permettre de saisir des informations, de configurer un contact d'urgence, ou alors, ou alors configurer un numéro de service d'urgence, hein, par exemple le 15, qui pourra être appelé directement de votre montre avec la fonction sécurité. Ensuite, avant de parler un petit peu des possibilités d'assistants vocaux, on va regarder un petit peu les paramètres de la montre, je vous le disais, on va pouvoir y accéder, hop, pardon, sur le bouton du bas et là vous allez pouvoir du coup aller dans les paramètres et avoir voilà les aperçus rapides les commandes tout ce qu'on avait directement sur notre euh, téléphone sécurité détection d'incident hop vous allez pouvoir activer du coup lorsque vous faites une course à pied que ça détecte la sécurité pareil appel d'urgence gestionnaire de batterie pour pouvoir économiser la batterie estimer le durée de la batterie bref vous allez avoir quelques petits paramètres qui sont assez sympathiques Parlons maintenant des assistants vocaux, des, enfin, faisant un petit point sur les différents assistants vocaux et les possibilités, et après, on va parler du coup sport, santé, etc, etc. Parlons un peu maintenant de l'assistant vocal sur la montre. Je vous l'ai montré sur euh, Siri, ben, voilà, c'est facile, c'est connecté avec votre smartphone. Ensuite, ça se fait automatiquement. Pour pouvoir mettre Google Assistant, il faut être sûr que Google Assistant est configuré comme l'assistant vocal de base sur notre téléphone. Il va falloir aussi Activer Google Assistant depuis l'écran de verrouillage pour pouvoir du coup se servir de la montre lorsque euh, Google Assistant bah, et lorsque notre téléphone est verrouillé. Une fois configuré du coup et une fois que vous avez bien activé la possibilité de parler à Google Assistant sur votre Android euh, avec l'écran verrouillé, il ne vous reste plus qu'à appuyer voilà, ici pour que du coup ça s'affiche. Vous allez pouvoir dire aussi comme sur Siri, hop, envoie un message à Panacotech. Il nous demande Viber, WhatsApp ou SMS, je vais dire SMS. Et là on nous demande de composer le message etc etc Vous l'aurez compris comment ça se passe Et une fois tout ça configuré et une fois le Google Assistant configuré sur votre téléphone Vous allez pouvoir l'utiliser bien entendu comme un iPhone Pensez bien à activer l'option pour pouvoir parler à Google Assistant avec l'écran verrouillé J'ai pas pu tester avec un Bixby parce que je n'ai pas de Samsung Mais voilà je pense que ça sera la même chose Alors pour faire assez rapide hein, Au niveau santé Parce qu'on a déjà fait assez complet Sur la Garmin Venue 2 Vous allez pouvoir avoir tout ça directement ici Via euh, voilà, les petits widgets vous allez pouvoir cliquer sur pas pour avoir votre suivi de pas aujourd'hui dans la semaine nananinananère. Vous allez pouvoir reproduire ça avec voilà le pas, menu d'intensité, calories, hydratation, fréquence cardiaque, tout ce qui est stress, respiration, oxymètre de pouls, sommeil, etc., etc. Ça, ça va être principalement un aperçu sur la. Montre. Après pour aller plus loin vous allez bien entendu pouvoir passer par l'application Garmin Connect Sur l'application Garmin Connect ça va être à peu près Voilà un petit peu le, le même état d'esprit Vous allez avoir vos différents widgets Avec la fréquence cardiaque, body battery, stress, minute intensive, pas, calories, respiration etc etc Vous allez pouvoir aussi avoir une synthèse sur hier Par exemple sur hier ma fréquence cardiaque 62, 110 au max Body battery plus 37, moins 35, niveau stress 44 Nombre de passes 5300, sommeil 6h19 etc, etc. Et une moyenne sur les 7 derniers jours. Vous pouvez à chaque fois cliquer dessus, hein, sur par exemple calories, pour avoir cette moyenne ou autre. Ou même au-dessus, vous pouvez aller cliquer sur fréquence cardiaque pour aller voir. aujourd'hui je ne l'avais pas, mais sur la veille, le suivi de fréquence cardiaque complet par heure, par semaine, par jour, etc., etc. Ça va être la même chose pour tout. Hein, body battery. Si je vais voir mon body battery hier, tac, on a ma fréquence. Pareil, le stress. Je vais voir, ma stress d'hier, tac, j'ai tout C'est hyper, méga, complet, c'est du Garmin euh, On peut aller voir hein, à chaque fois, euh, chaque, euh, chaque euh, information, comme les pas ou autre. Je vous dis, c'est du complet, c'est du complet C'était pour moi la venue 2, c'était pour moi la meilleure bande 2021 Santé, sport Parlons maintenant des fonctions sport Là, ça va être aussi très similaire, très très similaire, on va pas se mentir, à mon test, c'est exactement la même chose, qu'à mon test de la Garmin Venue 2. Vous allez pouvoir avoir votre suivi d'activités sportive en allant dans, dans historique, soit dans les widgets, soit en passant par où vous voulez. Vous allez pouvoir voir, par exemple, hop, lundi, une séance de... Euh, j'avais fait de hits, avec ma fréquence cardiaque, etc, etc. Si on va sur une séance euh, de course à pied, on aura aussi toutes les informations. Et ça, ça va se retrouver comme sur la Garmin Venue 2, hein, je vous le répète, directement sur l'application aussi. Vous allez pouvoir avoir ce suivi où vous allez avoir du coup, sur cette séance, le temps total, les calories et vous allez pouvoir aller chercher l'intensité cardiaque ou autre, etc., etc. Ce sera la même chose sur une course à pied. Vous aurez bien entendu la possibilité d'avoir toutes les informations telles que voilà le temps, le chrono la fréquence moyenne, le nombre de temps. Et vous allez pouvoir avoir dans les graphiques euh, l'allure, la fréquence cardiaque, la cadence, l'altitude, les zones de fréquence cardiaque etc etc Et ce sera toujours la même chose vous allez pouvoir même consulter ces activités sur la web plateforme hein, Garmin La web app pour pouvoir être encore plus précis après je vous le disais, pour tout ce qui reste, on est sur la même chose que la Garmin Venue 2 Vous aurez la possibilité d'intégrer un coach Je vous remets un petit peu les images de la Garmin Venue 2 Pour euh, vous expliquer, mais sinon je vous invite quand même à aller voir le test hein, De retourner voir le test de manière plus précise Vous allez pouvoir avoir le coach Et La possibilité d'intégrer des programmes d'entraînement ouais, Qui est pas la possibilité de créer des itinéraires hein. Ça c'est bah, toujours dommage C'est pour moi vraiment la seule chose qui manque encore sur les venues c'est la possibilité de créer des itinéraires les itinéraires qui sont faciles à mettre en place et à créer sur le site Garmin, la web app. Et c'est dommage qu'on ne peut pas les importer sur cette montre. Vous allez avoir aussi, du coup, la possibilité de, par contre, de créer sur cette web app des entraînements personnalisés. Vous allez pouvoir en recréer vos entraînements intervalles. Vous allez pouvoir jouer sur la durée. Vous allez pouvoir jouer sur la fréquence cardiaque. Et ça, vous allez pouvoir les importer directement sur la montre. Vous aurez aussi la possibilité de connecter votre montre via Strava. Ça, il n'y a pas de souci. Et bien entendu, au niveau des précisions cardio, Podométrique, GPS, on est, bah on est sur le top du top hein, au niveau des montres connectées. Je l'ai comparé, bien entendu, à ma ceinture polar euh, cardio-fréquence-mètre. Ben bah voilà, ça colle, ça colle, ça colle. Après, vous pouvez même, du coup, vu qu'il y a la fonctionnalité ANT+, c'est-à-dire laisser le, dans votre prise de, de mesure pour l'application Garmin, ne pas forcément utiliser le cardio mètre de la montre, mais utiliser celui d'un produit ANT+. Bref l'aurez compris on reste sur ce qui est au top au niveau sport au niveau santé avec ces nouveautés côté smart qui font de cette montre bah, une montre qui sera certainement enfin, on va voir hein, on est qu'au début 2022 mais là personnellement ça rentre dans mon classement même des montres smart et ça passe en troisième position directement derrière la samsung ou la apple on va dire parce que personnellement moi ça, ça me correspond plus une montre comme ça à part ouais, ouais, c'est vrai que l'apple watch mais même pour moi c'est un peu gadget encore une apple watch euh, full autonomie là c'est vraiment une montre bah Tiens, on va parler de l'autonomie alors qu'en est-il de l'autonomie 10 jours annoncés c'est plutôt pas mal est-ce qu'on va les chercher ça va dépendre de votre utilisation comme d'habitude si vous faites beaucoup de sport ou si vous êtes un sportif euh, du dimanche comme moi à peu près mais grosso modo vous aurez au moins une semaine d'autonomie avec cette montre ce qui est formidable parce que vous allez pouvoir du coup avoir toutes ces fonctionnalités smart ce suivi de santé et ce euh, suivi du coup de sport je pense que certains d'entre vous, vous allez pouvoir monter au-dessus des 7 jours, mais je préfère vous donner, comme d'habitude, la fourchette basse. Par rapport à mon test, je suis obligé d'être un petit peu intensif, parce que je suis obligé de, voilà, de, de trifouiller, de chercher la montre, euh, de l'utiliser euh, lors de la marche, des choses comme ça, pour, euh, bah, pour voir jusqu'à où on peut amener cette montre. Parlons maintenant des points positifs et des points négatifs. Alors, point positif, point négatif de cette montre. Vous l'aurez compris, beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs. En premier point positif, ça va être la précision. On reste sur une montre précise, santé, sport. La meilleure montre santé sport 2022-2021, ça c'est presque sûr. Deuxième point positif, ça va être encore cette autonomie. Cette autonomie, malgré cette fonction vocale, ces petits plus au niveau des fonctions vocales, permettent d'avoir une autonomie exemplaire qu'on aimerait avoir sur toutes les montres qui sont... Un peu smart et surtout qui sont sport Troisième point positif ça va être ces petites nouveautés Pour moi c'est un game changer Déjà on est sur un format un peu plus compact Qui va pouvoir convenir à plus de gens Par rapport à la venue 2, mais on est surtout Sur une montre qui va vous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités Que vous recherchez dans une montre connectée Et plus ou moins bien faite plus ou moins Intuitive mais pour moi ça change tout En point négatif premier point négatif Toujours et encore ça va être le prix hein. Là on est sur une montre euh, connectée à partir de 449 euros 450 euros pour une montre connectée heureusement qu'on a voilà toute cette thématique sport parce que ça va vraiment être un achat intéressant pour ceux qui aiment le sport et qui font du sport et qui essayent de se dépasser au niveau du sport deuxième point négatif encore et toujours c'est ce petit suivi d'itinéraire qu'on n'a pas alors qu'il est très très bien fait sur la web app ou même sur l'application hein, garmin on ne peut pas les importer directement sur cette montre c'est dommage et je suis sûr que ça pourrait être fait hein. pas forcément d'afficher sur un petit écran comme ça toute une map ou autre comme ça une phoenix mais d'avoir déjà juste euh, tu continues euh, tant de mettre après tu tournes à droite à gauche etc etc voilà les amis pour mon test de la garmin venu de plus j'espère que vous l'avez apprécié en attendant la prochaine montre connectée peut-être garmin parce que je vous ai dit je vais tester la phoenix 7 euh, et ça va arriver euh, là en fin février je pense en attendant ça vivez à fond vivez high tech n'hésitez pas à vous abonner merci et à bientôt sur ma chaîne